Au moment de mourir, tu te sens vivant. Ta vie défile comme un fil, sur fond de battements de cœur condamnés. Quand il s'arrêtera de battre, personne ne le saura. Tout peut basculer en un seul instant. Angelo. Angelo. Angelo. Cet instant où tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais remarquées avant et qui pourtant étaient là sous tes yeux. C'est quoi Non. Quand je serai une star, nous aurons des paniers de fruits comme celui-ci tous les jours. Hé hey, Il en faut du talent pour devenir une star, ma fille. Je sais, mais je compte bien y arriver. Comme hey. Dongo Oui, comme <rire> <a t> Dongo. <rire> On m'a dit qu'il y avait un grand concours de chant à Nairobi jeudi prochain. Je vais y aller. J'ai les moyens de me payer le voyage maintenant. S'embrasser, c'est respirer. Ma vie est suspendue à tes lèvres. J'inspire quand tu pars, mais je manque d'oxygène car tu l'as emmené avec toi et tu m'as laissé en peine. <rire> Yo Angelo. Oui mmh, Tu peux aller récupérer la batterie qu'on a laissée à la boîte hier soir Bien sûr, j'irai tout de suite après le travail. Tiens, prends ça. Je laisserai les clés de ma voiture à mon pompiste, ok Ok. À plus tard. Ma chérie, tiens, je t'ai fait un repas pour le bus. Merci, maman. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit à cause de ce voyage. Maman, ne t'inquiète pas, je serai à l'hôtel avec tous les autres participants et je n'en bougerai pas, d'accord? Hmm. Eh. Maman, c'est quoi ça? Hé, mmh. hey, maman. Tu sais, ma chérie, ta beauté est un don du ciel. Mais elle peut te causer du tort. Tu sais comment sont les hommes en ville. Mmh. Tu as compris? Il est important que tu te protèges. Mmh. Et le seul moyen de te protéger, ma fille, c'est de mettre des préservatifs. C'est pour ça que je te les donne. Hein Compris? Alors, quoi de neuf, mec Ça va. Super belle voiture, vraiment classe, mec. Comment tu vas Tu peux la surveiller pour moi <rire> Les amis sont faits pour ça. Tiens, bois ça. Non, merci. Je commence à 5h du mat', je dois ramener cette voiture et filer au boulot. Dis donc, tu travailles beaucoup, toi. Par contre, on a l'impression que ça te rapporte rien. Va donc te détendre avec les gars. Mec, je pourrais bientôt m'acheter un ordinateur. Laisse-moi voler un pour toi. Et après tu dis que tu as changé. Je changerai en temps voulu, t'inquiète, là, c'est pas le moment. <rire> J'étais à l'œil, mon frère. Moi aussi, je t'ai à l'œil. Surveille la voiture ouais, plutôt. Ouais, la voiture et toi. <rire> si tu veux. Salut Alors, quand est-ce que je pourrai l'avoir À ce rythme-là, il vous faudra 4 mois. Mmh. D'accord. Au revoir. Au revoir. Tu es prête Tu es la suivante. Allez, vas-y. J'aime pas sa robe. Ne coup. sois pas méchant, c'est une campagnarde. <rire> oh les gars, ça va là, non? Allez, mademoiselle, c'est quand vous voulez. Je vais vous interpréter, Stella. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? Quelqu'un peut l'aider? C'est une super soirée, mec Bonsoir, ça va Bien. Ouais. Vous savez où se trouve Ngara Oui, voilà. Mm -hmm. OK, merci. De, rien. De rien. Bye. Salut. Salut. Euh, je peux vous aider Tu ne te souviens pas de moi euh, Hein On s'est rencontrés au mariage de ma cousine à Malindi. J'ai chanté pendant la fête. Tu t'en souviens Tu m'as dit que j'avais une belle voix et que tu étais producteur et que si je venais par ici, je devais passer te voir. Nous... Nous n'avons pas... Euh... Enfin, tu sais... Euh... <rire> oh. Je suis désolée de t'avoir dérangé. je vais vite aller attraper un bus. Mais, mais il n'y a plus de bus à cette heure-ci. Écoute, mon appart est grand, tu, tu peux rester ici si tu veux. Je te jure que... Je, je, je ne tenterai rien du tout. J'ai changé. Vas-y, entre. Je me suis perdu dans des plis de chair et de dentelle. J'ai oublié que ce lieu, doux et accueillant, cachait un cœur réel. Merci de m'avoir permis de rester. Au revoir. Attends une seconde. Hum? Au mariage, je me souviens que tu portais une robe bouffante et tu as chanté « Aminitendea. Hum? Je sais que je t'ai raconté plein de bobards, mais je t'ai pas menti sur ta voix. Tu ne dois pas aller au travail Non, ça va, j'ai le temps. Je veux... Je veux te montrer quelque chose. Ewe, ewe <messants>, <messants>, <messants>, eh eh Johnny Vraiment super C'est quoi le nom de votre groupe Ah, euh... <rire> Nous sommes juste... N'Josie. Clapp... Oui, ouais. N'Josie. N'Josie, c'est bien ça, oui. Ah, beauté, quoi de neuf Ça va Oui, bien, et toi Il est où, ton homme il s'est absenté un moment. Eh, à un moment, faut qu'il sache ce qu'il veut. Il est toujours loin celui-là. C'est comme s'il si vivait seul. <rire> eh Angelo, Angelo, pas mal, oui. Elle est très sexy, ta nana. C'est juste une amie. Dans ce cas, je peux tenter ma chance. Arrête un peu tes conneries. Je te parle juste d'une petite aventure. Arrête, mec, c'est pas grave. Ok, drôle. ok, compris. Il paraît que tu vas devenir une star. Tu es en train de rembourser tes dettes. Ton ordi a presque mmh, payé. Ouais, c'est vrai. Je peux t'aider à payer tes dettes. Je n'ai pas besoin de toi. Angelo, attends an, an, an, Angelo, Angelo Angelo, Angelo Il n'y a aucun risque. Crois-moi, aucun risque, je te promets. Mm -hmm. Et tout le monde est gagnant, le seul perdant, ce sera la compagnie d'assurance de Femi. Mais qu'est-ce que Femi vient faire dans cette histoire Écoute. Je connais un type qui cherche exactement la même voiture que celle de Femi. Arrête. Il voulait savoir quel boulot il faisait pour avoir autant d'argent pour pouvoir s'acheter une telle voiture. Oh, il fait partie de ces gens qui veulent toujours tout savoir sur tout le monde. Il m'a même dit ce que tu faisais dans la vie avant de te faire tirer dessus. Écoute, l'homme qui s'est pris une balle, c'est celui que tu as connu au mariage. Mais je ne sais plus cet homme aujourd'hui. C'était un voyou, je suis un musicien. Parfait, parce que j'ai une super idée. Quel genre d'idée tu travailles pour Swag, n'est-ce pas Oui. Tu m'as bien dit que Femi connaissait bien tous les gars du studio. Alors, pourquoi ne pas les convaincre de nous aider à enregistrer une chanson <rire> Je sais pas trop. Les gens ne font rien comme ça gratuitement. Hein. Pourtant, tu m'as bien aidé, toi. Oui, mais c'était différent. Il y a des gens bien sur cette terre. Ça va, tu as passé un bon moment Oui. Ça t'a plu <rire> Oui beaucoup. Cool, j'ai passé un super moment aussi. Salut Angelo. Bonjour. Coucou. Comment tu vas? Très bien, merci. Tu peux euh, tu peux emmener une jockey chez elle, s'il te plaît? Bien sûr. Pas ok, de merci. Problème. Salut bébé. Mmh. Bye. Bye bébé, à plus. Euh, Fais-moi. Oui. Euh, j'ai un service à te demander. Vas-y, je t'écoute. Qui peut pas? Oh tu peux pas! T'es libre pour faire la fête ce soir? T'es sérieux? Mais comment? <rire> Alors c'est vrai, on va enregistrer une chanson? Oui, et on va le faire aujourd'hui. C'est vrai, tu avais raison, hein. Il y a des gens sur cette terre qui ont un grand cœur et qui aident les autres. <rire> hey, hey, hey, les tourtereaux <rire> Excuse-moi, ma chérie Juliette, je dois parler à faire avec ton Romeo. <rire> hmm? Mec, je t'ai déjà dit que je ne le pouvais tu pas. Tu peux pas où tu ne veux pas? Écoute-moi, je t'ai sauvé la vie, non? Alors rends-moi ce service, juste ce petit service! C'est la moindre des choses. Tu me dois bien ça, hein mais, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, mec Eh, hey, vous deux. Si vous êtes ici, c'est parce que j'ai une grande estime pour Femi. Vous avez trois minutes. Si ça ne me plaît pas, vous dégagez. Ah, je vous écoute. chumba wangu unipende vile nilivyo sio lazima uuze mifugo wala mihadarati niwe wako ewe ewe mpenzi sogea karibu nami ewe ewe mpenzi jo nikukumbatie ewe ewe mpenzi sokea karibu nami ewe ewe mpenzi njoo nikukumbatie Ma journée tension se coule à musho, il me vadia, wa katita ishe, wewe hujimisi na idea, Mr. Directeur Sagori a konyeshe macheya kwa projecteur ucheke. Waouh, waouh, waouh, wow. ces deux-là, ils sont incroyables. Ils sont l'avenir de la musique, ça, je mec. vous jure. C'est quand on écoute leurs chansons Bien plus tôt que tu le crois, mon pote. Nous allons sortir trois chansons d'ici la fin du mois. Ok, et ensuite Ensuite, un peu de promo radio, quelques concerts, et quand ils sont prêts, je te les confie, monsieur dénicheur de talent. Ouais, bien d'ici là, il faut penser à reloquer la fille. Ah, elle est parfaite comme elle est. Vous trouvez que je fais campagnarde mmh. Je vraiment très belle, mais pour le style, ça craint un peu. passe un après-midi avec Dala et moi Oh, tu vas changer. Excusez-moi, j'aimerais de l'eau, si Plateau gazeuse. Donnez-moi juste de l'eau du robinet. Nous ne vendons pas d'eau du robinet. Mais je veux de l'eau du robinet. Tu veux de l'eau du robinet Retourne d'où tu viens. Hey, Donnez à mademoiselle votre meilleure eau gazeuse et vous allez lui présenter des excuses. Désolé. Merci. Tu viens d'où comme ça Duganda. Ah, Duganda Je comprends mieux pourquoi tu es aussi belle et différente. Tu veux que je te confie oui, un secret L'eau de là-bas est bien meilleure que celle d'ici. <rire> euh, tu es mannequin non, non, juste chanteuse. Ah. Je viens juste d'arriver ici. Euh, et est-ce que tu as des amis ici à Nairobi Un seul. Eh bien, sache que si tu cherches un deuxième, tu peux compter sur moi. Alors ça, c'est vraiment gentil. Dis-moi, est-ce euh, que je peux avoir ton numéro de téléphone Oh, je n'ai pas de téléphone pour l'instant, mais je peux noter ton numéro. Tiens ça. t'inquiète pas, je travaille dans la téléphonie mobile. Ça, c'est pour toi. Mets du crédit, comme ça, tu pourras m'appeler demain. Ok, merci. Ces chaussures sont vraiment jolies. Oui, Mais... c'est vrai. Euh... Angelo, nous devons vraiment soigner notre image. Il me faut du crédit. Pourquoi C'est Axe qui t'a donné ce téléphone Non. En fait, c'est ma mère qui l'a mis dans mes affaires. Mais je ne l'ai pas encore utilisé pour ne pas trop dépenser. Je suis désolée de t'appeler si tôt, mais j'avais vraiment besoin de te parler. Non, malheureusement. Le concours ne s'est pas bien passé, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Tu te souviens d'Angelo Il est producteur de musique. J'ai enregistré ma première chanson hier. Uh -huh. Allo mon pote, comment ça va Oui mec, est-ce qu'on pourra enregistrer aujourd'hui mmh, Laisse-moi réfléchir, je vais me libérer. Ce soir Angelo Angelo Hey. Espèce de petit ingrat Qu'est-ce que tu as foutu? Ma voiture a disparu. Femi, je, je, je ne comprends rien. C'est quoi cette histoire? Eh bien, ton ami Axe s'est fait arrêter. Femi, je te promets, comme je te l'ai déjà dit, cette vie-là est derrière moi. Non, ce n'est pas derrière toi. Tu verras, j'ai tout raconté aux ressources humaines. Tu es viré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Femi! Femi! Ta vie peut basculer en un instant. Et là, tu réalises que ce que tu viens de perdre était très précieux. The monarchy check. gang and Call me sugar daddy, go be my sugar mommy. You make my monkey jumpy, turn me a sex jumpy. I got money in my safe, so I gotta play safe one day. Make you my wife, protect you with all my life. Born, I, I, I, I, sex like. You'll make me lovely, baby, sister. a uh, huge hour, uh, ladies, too. If I want uh, happy day, baby, I, mean, I love sacks money. these lame dudes ain't they squad You should come here cause you made for a star the Chemistry we got we can take away fall These groupie chicks ain't even on my radar I ain't gonna front no ma be the truth Yeah she got her own, not the type of need to lose She a dime, blind man can't see it too Yeah I'm loving sugar now I mean a sweet too She my kind of girl, love her when I hit a deep, ooh Lady with class but she a freak too She gang streets, smart with a thick physique Yeah I only settle for less, liquid deep Yeah baby, you know tea to do it right We can head to the crib, do it all night